Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour terminer la semaine, terminons là sur des scènes cinématographiques. Il y a exactement une semaine, le 24 janvier, janvier, juin, janvier, juin, 24 juin, euh, 2000 personnes, je dis bien 2000 personnes d'origine subsaharienne, ont tenté de franchir la frontière euh, qui est réputée infranchissable entre le Maroc et Melilla, la ville de Nador au Maroc et Melilla, Melilla qui est une ville espagnole en, en terre africaine. Donc un franchissement de frontières par 2000 personnes qui ont pris d'assaut. La frontière, il y a eu plus de 37 morts. Les images ne mentent pas. Vous avez vu une, une horde humaine qui descend d'une montagne près de la frontière qui s'appelle Gourougourou. Une montagne mythique, on en parlera une autre, une autre fois. Enfin une montagne, une grosse colline. Ils descendent en groupe, ils envahissent un quartier de la ville de Nador. Donc ils envahissent le quartier marocain de Nadorf. Hein. Euh, la police les laisse faire et les regarde passer, se retire. Euh, ils montent tout simplement sur euh, le mur de 12 mètres. Mur de... Un mur surmonté d'une haie de 12 mètres de haut. Le mur cède, parce que la haie n'a pas été faite pour être enjambée par 2000 personnes, d'où les premiers blessés. Et puis il y, y a deux murs au en fait, il y a deux passages séparés par un fossé. Pensez à un fossé médiéval, vous savez, c'est une frontière qui est très très visé, donc euh, les préparer pour, pour éviter des choses comme ça. Donc, il paraît qu'ils ils se sont tassés dans les fossés. D'où les 37 morts. Bon, euh, d'abord, il faut regretter les morts, il faut s'indigner, il faut s'en émouvoir, mais il faut aussi réfléchir cinq minutes. Euh, on est en train de parler de 2000 personnes qui envahissent une ville marocaine, déjà. D'accord Donc, le Maroc, nous, on a mis la France dehors en 1956 au nom de l'indépendance ou rien. Là, on a 2000 personnes étrangères sans papier, armées de machettes, j'ai oublié de vous le dire, de machettes, de marteaux, de, de saguets, de je ne sais quoi, qui envahissent nos villes. Même nos flics se retirent. Donc je me dis, même la souveraineté du Maroc, hein, je n'ai pas dit la Seine-Saint-Denis, le Maroc est, a été mis entre guillemets. Vous avez euh, des personnes qui sont bien portantes, des jeunes, qui se jettent dans la gueule du lion, parce qu'il faut voir le fossé <rire> se sont jetés dans le fossé. Et ce fossé connu, archi-connu, il est surtout sur Google. Tout le monde sait ce fossé, le connaît. Et euh, le franchissement qui a été fait, a été fait pour éviter le, ce fossé. Parce que euh, la marée humaine permet de l'un sur l'autre de, de marcher, de, de l'enjamber. Voilà. Euh, donc il y, y a une part de responsabilité des, des victimes, on va dire. Ou des mafias de passeurs qui ont, mis, qui ont, qui ont embrigadé ces victimes. Ben je vous dis, si, moi, si vous avez un volcan en éruption, est-ce que vous allez vous jeter dedans Non, si vous le faites, je vous dis vous êtes bête. Ben C'est exactement ce qui s'est passé avec ces jeunes. Au passage, je me dis que ces jeunes africains, et moi je suis un africain et un africaniste d'ailleurs, donc je n'ai pas de problème pour le dire, s'ils ont tellement de, de, de, de, de testostérone et de, et de courage, pourquoi ils ne font pas la même chose sur le palais présidentiel de, de Lomé au Togo, ou de Kinshasa au Congo ben, si, si tu peux mourir pour aller à, à Ibiza, bah pourquoi tu ne meurs pas pour libérer ton pays du joug ou de, de la famille régnante Pourquoi ils ne font pas ça en Sierra Leone, à Dakar ou à, ou, ou à Bamako enfin, Si tu as le courage de mourir pour, pour une cause, bah meurs pour la cause la plus importante, ta dignité. Pourquoi ils ne se jettent pas sur le, le mur de, de, de la caserne présidentielle à, à Bangui Même la France ne pourra pas les arrêter, même Wagner et les Russes ne pourront pas les arrêter. Bon. C'est important quand même de, de, de voir ça, parce que, nous, nous sommes dans un monde de fous. Les Français ne veulent plus s'occuper de leur pays, ils ne veulent s'occuper que du climat. Tu leur parles, as le climat, le climat, alors que leur pays est en train d'être démantelé par le bas et par le haut. Et les, certains Africains, ils ne veulent plus entendre parler que d'aller que en Europe alors que, alors que les, ceux qui les maltraitent, qui leur bouffent... Euh, Prêtent leur, leur matières première et leur, et leur PIB, ils sont à un kilomètre de leur, de leur maison. Ils sont à Cotonou, ils sont à Lomé, ils sont à, à Lagos, Nigeria, ils sont à Kigali, voilà, ils sont à Khartoum. Bon. Voilà. Euh, là, bien sûr, tout le monde s'émeut, la gauche espagnole, la droite espagnole, les églises, tout ça. Bon. Au passage, vous avez les droits de l'homiste marocain qui sortent de leur, de leur hibernation de deux ans. Parce que durant le Covid, moi, je n'ai pas entendu les droits de l'homiste marocain je parlais de droits de l'homme, alors que nous avons été confinés, soumis au couvre-feu, enfermés chez nous. Là, les organisations marocaines des droits de, droit de l'homme n'ont rien trouvé à dire. Hein. Normal, d'accord euh, Là, elles sortent et disent, oui, il faut absolument faire l'autopsie des corps, c'est pas bien, il faut faire toute la lumière. Mais bon, messieurs, euh, prenez, prenez des vacances, ou continuez votre retraite. Bon. Euh, le Maroc est embêté parce que, le Maroc a signé le pacte de Marrakech sur l'immigration, qui est un pacte qui disait que l'immigration était la chose la plus belle du monde, la plus naturelle du monde. Là, le Maroc voit lui-même que lui-même est envahi et que les migrants ne sont pas venus plaisanter. Là, on n'a pas non, on pas affaire à des réfugiés qui disent « Oui, euh, euh, je suis une victime. » Là, tu as des, des conquérants. Le mec, il a une saga Il a une saga Il faut voir, après, les Marocains ont fait un ratissage sur Gourou sur la montagne, mais c'était un maquis. La montagne était prise d'Africains. C'est des scènes qu'on qu n'a pas vues au Maroc depuis les années 50, depuis la guerre de libération. Bon. Donc le Maroc est embêté, parce que le Maroc a une politique d'influence en Afrique, où il leur dit, je vous aime, je suis gentil, je ne suis pas comme la France, je vous respecte, je respecte votre, vos, vos sociétés traditionnelles, je, votre non-pluralité, tout ça. Et là, tu as 37 morts, et voilà. Donc le Maroc est en train de, de faire le service après-vente auprès des, des Africains. Euh, il le fait pas mal parce qu'il n'a pas le, le complexe français. Le Maroc, me dit-on, a montré aux, africains, aux, aux ambassadeurs africains au Maroc, Gabon, Congo, tout ça, il leur a montré les vidéos de la police, filmées par la police. Donc, il leur a montré la vérité. Si c'était l'ambassadeur de France qui avait fait ça, il aurait commencé par s'agenouiller. D'ailleurs, il, il serait venu au rendez-vous en rampant. C'est comme la pénitence à Lourdes. Donc, il serait venu les, les, les, les gens sang portant la croix de la repentance et s'exprimant en... s'exprimant au nom de, de tous les toutes les victimes de la seconde guerre mondiale et du colonialisme. Donc bien sûr, il y aurait... voilà Là, les Marocains, bon, mais quand même, on, on est bien embêté au Maroc, parce que c'est facile de... On n'est plus dans le rôle de la victime ou du figurant. Là, on est, de, on est dedans. là Parce que nous avons aussi des flics à nous qui sont en, pri en, pri en prison. À l'hosto, grave. Il hein. faut voir les images, très grave. Ils sont vraiment dans des situations très graves. Voilà, donc là on ne plaisante plus, là on est dans le vif du sujet. C'est fini la la com', pacte de Marrakech, l'homme blanc est méchant, l'africain est une victime, l'émigration. J'aurais bien aimé voir M. Gutiérrez de, de l'ONU, le portugais le secrétaire général de l'ONU, qui vit dans, sur, sur, sur une planète, sur une exoplanète. J'aurais bien aimé, moi, le voir, là faire la circulation, un adore. Hein. Je pense qu'il aurait été euh, digéré en quelques secondes. Voilà. Euh... Les Espagnols sont très embêtés parce que qu'ils viennent de faire la paix avec le Maroc, ils viennent de donner au Maroc ce que le Maroc voulait, c'est-à-dire la reconnaissance, grosso modo, de la souveraineté marocaine sur le Sahara. L'Espagne avait toujours refusé de, de faire cette fleur au Maroc, elle a toujours voulu une position plus neutre ou plus, euh, disons, euh, réservée. Là, elle a dit « Ok, c'est à vous ». Bon, donc L'Espagne a donné toutes ces cartes, et là, elle a tout donné, et elle continue à se prendre plein la gueule, les immigrés. Donc elle est embêtée. Le gouvernement de gauche espagnol est embêté. La droite lui dit « Mais tu déconnes, tu as tout donné aux Marocains et tu n'as même pas la paix. » Voilà. Euh, le Maroc et l'Espagne se posent la question par rapport à l'Algérie parce que ces 2000 personnes seraient venues d'Algérie. La géographie fait que le monde du désert du Sahara via l'Algérie. Donc le Maroc dit « L'Algérie n'a pas géré ses frontières. » J'ai envie de dire à mes amis marocains « Oui mais nous, qu'est-ce que dans les frontières, il y a des douaniers des deux côtés. Il n'y a pas que les Algériens. » Pourquoi nous, on n'a pas géré les frontières Je veux bien accuser les Algériens, mais euh, avec tout le pognon qu'on a mis quand même sur les... Tout le pognon qu'on a reçu de l'Union Européenne pour surveiller les frontières et tout le pognon que nous payons comme impôts... Bon, les, bon accuser l'Algérie, c'est pas... Même si l'Algérie est capable, le, le FLN est capable du pire. Je pense que... Je ne, je ne discute pas FLN, mais il faut quand même être raisonnable. D'accord Le Maroc a les moyens de savoir ce qui se passe chez lui, quand même. Hein, on a... Je me rappelle que pendant la pandémie, on, a, on nous a tous mis à la maison. Et là, on savait où on était. Donc là, quand même, on peut savoir où sont 2000, 2000 gars subsahariens, un adore, ça détache. On sait où ils sont, d'accord Ce pas des rifins qui se, qui se fondent dans la nature. Vous m'avez vous avez, vous, vous compris. Voilà, donc, euh, euh, tout ça, c'est évitable. Ce que j'ai entendu, j'ai lu dans le, quelque part, on dit « oui, c'est la bombe démographique, démographique africaine qui est en train d'exploser ». Le futur, ce sera ça le futur, vous avez, voilà, c'est un voyage vers le futur, voilà ce qui va arriver. C'est le camp des saints, vous savez le, le livre là, qui, M. Raspail, tout le débarquement d'Africains hein, sur la Corse ou sur Nice. Voilà. Non, il n'y a rien là-dedans qui soit irréversible. Je vous rassure, message d'espoir, c'est rare chez moi, donc profitez-en. Message d'espoir. Vous voulez régler le problème vraiment Est-ce que vous voulez vraiment régler le problème Si vous voulez régler le problème, c'est... J'ai la solution et je la facture pas cher. Je vais faire comme McKinsey. Je vous vends le rapport 10 000 euros. Il fait deux pages. C'est rien. 10 000 euros, c'est même pas le... C'est même pas ce que les frais de justice que va payer M. Abad pour, pour se sortir de ses affaires. 10 000 euros, allez. Prix d'amis 9 000 euros. Allez, je vais vendre 9 000 euros. Allez. Bon, trêve de plaisanterie. La solution est extrêmement simple. Il faut arrêter d'accueillir les clandestins. Et il faut renvoyer immédiatement les clandestins. Au lieu de casser les bras et les jambes des policiers marocains, qui ne méritent pas ça. J'ai de la famille là-dedans. Ce sont des gens du peuple. Ils ne méritent pas de se faire casser la gueule par un gars qui porte une sague, Parce que les marocains n'ont pas le droit de tirer. Nous aussi, nous avons les droits de l'homme, vous savez. Nous aussi, on a les mêmes maladies que vous. Moins graves. Mais on a les mêmes. On n'a pas le droit de tirer pour défendre notre pays qu'on a que des, du lacrymo, des, des, des bâtons et un peu de, des, des, du caoutchouc, des ballons caoutchouc. Donc ça ne va pas impressionner un type qui a, remonté le, qui a remonté la forêt équatoriale et le Sahara. Donc il, il s'est aguerri. En six mois, il s'est aguerri le type. Donc il, le caoutchouc, il s'en fout. Euh, donc, euh, au lieu de massacrer nos policiers à nous, au lieu de massacrer les policiers espagnols, au lieu de dépenser un fric fou sur les drones et les gadgets et les caméras thermiques qui ne servent à rien, vous interdisez l'action des ONG à Melilla et à Celta et plus tard et plus loin, plus généralement à Lampedusa sur le continent européen, à Malaga tout ça. vous m'interdisez le, les, les types d'Utopia 86 SOS Méditerranée, Sea Watch Ocean Viking la Croix Rouge, vous m'interdisez le Vatican, tout représentant du Vatican dans ces coins là vous me le sortez, parce que c'est eux qui financent tout ça et qui gèrent les, les, les centres d'accueil c'est eux qui empêchent les flics de travailler. Parce que dès qu'une personne, et là, ça, les amis africains le savent, les clandestins, dès qu'une personne pose les pieds en, à Melilla, à Ceuta ou à Lampedusa, c'est du côté italien à Lampedusa, dès que tu poses les pieds dans ces endroits-là, tu es tout de suite pris en charge par ces ONG, qui te mettent dans des centres d'accueil, et après tu as les juges espagnols qui sont affiliés au monde de Soros, parce que les juges, maintenant les juges d'Europe, ne travaillent pas pour le gouvernement de, du pays, ils travaillent pour Soros, la CEDH, via la CEDH. Les juges te prononcent tout de suite des référés te disent « tu ne touches pas au type, tu le laisses en paix le temps qu'il me voit ». Donc le temps que le juge voit le type, tu mets trois mois. Le type, et tu n'as pas le droit de l'arrêter le type, tu as l'obligation de le nourrir et de le loger dans des centres ouverts. Donc le type, qu'est-ce qu'il fait bah, Il bouffe, il se, re, il se recompose, il se soigne, il est soigné, il prend le prochain ferry vers le continent. Et là, il est chez toi demain à Barbès, ou à la Gare du Nord. Donc, tu m'interdis ces ONG. Tu, elle ne, tu fais un, un no-fly zone, tu leur dis à 40 bornes, je suis sérieux, hein, vous voulez régler le problème, on est d'accord, vous, vous voulez régler le problème, hein, on n'est pas là pour, pour, pour on n'est pas sur France 24 là, hein, on, est, on veut régler le problème, d'accord, tu dis à 40 km de Lampedusa, Melilla, Ceuta, pas personne des ONG, dont le Vatican, qui est une ONG maintenant, une ONG sorossienne d'ailleurs, et tu me dis, et tu, tu, tu, tu mets une juridiction spéciale, tu dis dans ces coins là, les juges, ne peuvent pas se prononcer sur les, le cas d'asile. C'est la police qui gère. Voilà. Ah, c'est méchant, bah, c'est méchant. Bah, je préfère ça. Je préfère que ces jeunes-là, qui sont morts, les 37-là, qui sont morts de faim, de soif, écrasés dans le fossé, bah, j'aurais préféré qu'ils qu qu qu restent dans leur pays, qu'ils coupent la tête. Je dis bien qu'ils coupent la tête. Bon, non, j'enlève ça, parce que sinon je vais faire censurer. Qu'ils se débarrassent, qu'ils liquident. Vous savez, moi aussi, je suis bon dans la, dans la novlangue. Qu'ils liquident. Qu'ils fluidifient leur dictateur, tu vois, qu'ils le déconstruisent. Hommage à Sandrine Rousseau, qu'ils déconstruisent leur, leur, leur dictateur, et qu'ils fassent leur pays, tu vois. Parce que euh, les gens meurent parce qu'il y a un appel d'air, et l'appel d'air, c'est vous qui le faites, les gars. Les ONG, les juges. Et plus tard, la CAF. Parce que euh, ces jeunes-là, ils ne vont pas vraiment rester à Sayota, a Léon Pédouza. Ils ont tous des cousins, des arrière-cousins à Paris. Là, il y a la CAF. À, en, en Belgique, en Italie, donc s'il n'y a pas la CAF, il n'y a pas les associations, les, les, les aides, les, les allocations, il y a des petits boulots. Vous Voyez, mais on va pas démanteler la CAF, on va pas... Tu vois. Quand le type arrive à Paris et il, a, il est malade, tu vas pas lui refuser la l'AME, on n'est pas des sauvages en France. Si le type arrive à la pitié salpêtrière il te dit j'ai une maladie, tu ne vas pas lui dire tu es clandestin, je te soigne pas, on n'est pas des sauvages en France. Mais il faut qu'on ne soit plus des cons non plus, m'excuse de parler comme ça. Et être civilisé, c'est pas synonyme d'être naïf ou cocu. D'accord Il faut qu'on réapprenne à ne pas être cocu. Vous savez, y a le vrai plaisir, c'est n'est pas d'être cocu, c'est d'être viril. Hein. Donc, il faut qu'on qu réapprenne à être viril. Donc, OK pour l'accueil, OK pour l'humanité, mais pas à n'importe quel prix. On ne va pas y laisser notre peau. Et donc, quand le type est à Paris, c'est trop tard. Ça, ça se passe là-bas. Voilà. Donc... Euh c'est euh, très simple. Au fait, personne ne veut régler le problème. Mais là, je pense qu'avec ce qui si s'est passé à, à Melilla, même le Maroc a compris, je pense. Parce que ça devient un problème de sécurité publique, même pour le Maroc. Voilà. Donc il faut absolument euh, arrêter l'appel d'air. Arrêter l'appel d'air. Donc euh, j'accuse, comme l'a fait l'illustre Zola bien avant nous, j'accuse ces ONG, j'accuse le Vatican, j'accuse les juges. C'est eux qui ont le sang sur les mains. Ces gens sont morts à cause de ces là qui promettent le paradis. Hein, ces jeunes-là, qui leur promettent l'impunité, qui leur promettent le crime-paix. Tu sais ce que c'est que violer une frontière C'est incroyable. Enfin, Est-ce Est que moi je rentre chez toi par effraction Est-ce que moi dans ton appartement je, je rentre par la feu... Je défonce la porte Eh bien c'est ce que font ces gens de vos frontières. Et la plupart d'entre nous, nous trouvent ça tout à fait normal. Mais écoutez... Euh... Euh, ni cocu, ni mort, mais humaniste, bien sûr, ne sont pas des sauvages, et euh, viril et lucide. Quand je dis c'est ce n'est pas une question de cul, enfin pardon, de, de sexe, c'est une question d'attitude de, de, de, de, de, de, de, de, dans la vie, d'attitude, de posture. Une, je connais plusieurs femmes qui sont beaucoup plus viriles que 10 hommes réunis, hein. Ils sont de posture. Voilà, euh, ne montrez surtout pas cette vidéo à M. Darmanin, ni à M. Papendiaï, ni au conseil de la mairie de Paris, ni aux, aux écolos, ni à la NUPES. Ils, risquent de, ils risquent de, on risque de, de, de, de gâcher certaines vacances. Non, non, ne montrez pas ça. Et ne montrez pas ça d'ailleurs à la droite, parce que même la droite, vous savez, sont, tout le monde fait semblant de lutter contre l'immigration, mais bon, c est, c est, c est, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Là, vous voyez le ridicule de, de, de, de notre réflexion collective, même à droite on met des, des murs de 12 mètres à, à, à Lampedusa, à Truc, à Céotam Mais on, on, on, on refuse d'expulser les clandestins qu'on a déjà chez nous. Qu on est fou. On est fou. Si tu m'accueilles chez toi, du moment que je mets les, les, les pieds chez toi, ben je, passe, je ferai tout, par tous les mois, et je rentrerai chez toi. C'est ce que je veux dire. C'est comme s'il y avait une banque. Tu vois, le, la, la, la banque centrale, tu sais -tu, il y avait une banque avec un gros dépôt d'or et tu dis, euh, tu, la, tu, la, tu, tu mets autour un fossé et tu dis, cher cambrioleur, si tu passes le fossé, tu as l'or est à toi. Mais le fossé est des crocodiles. Bah, le gars, ça s'appelle une course d'obstacles, ça s'appelle la, la chasse au trésor. Et nous sommes le trésor. <rire> C'est nous qui allons être dévorés, en tant que peuple, en tant que souveraineté, en tant que, en tant que peuple. Donc pays, nous sommes, nous avons organisé la chasse au trésor. En plus, ça nous coûte cher, parce que ça coûte cher les gadgets qu a, nous, que nous avons mis autour de Frontex, tout ça. Les frontières, ça coûte la peau des fesses, c'est cher hein, l'électronique. En plus, c'est des marchés publics, hein, je vous dis pas. Hein. Puis comme c'est payé par vos impôts, tout le monde s'en fout, on met, les on met le, le prix le, qu'on veut. Voilà. Nous avons organisé la chasse au trésor et on appelle ça une politique de lutte contre l'immigration, mais c'est une blague. C'est une blague. Voilà. Donc euh, voilà, les solutions existent, elles coûtent 9000 euros, dernier prix, deux pages, en bon français. Et c'est plus utile que McKinsey, beaucoup plus utile que McKinsey. Et au moins, croyez-moi que moi, je ne ferai pas de pro bono pour la campagne de Macron ou de, d'Edouard Philippe en 2027. Ça, vous pouvez être sûr que je ne vais pas aider ces gens-là. À... À... Au passage, McKinsey est capable de, de, de donner la solution à un problème et d'alimenter le problème, c'est-à-dire qu'elle donne des solutions à la France, mais elle, elle, aide, elle aide Macron en même temps. Donc, elle dit, je veux régler les problèmes de la France, des politiques publiques, mais en même temps, elle fait élire le, le pire du pire du pire qui détruit l'État français. C'est génial, hein? c'est comme le lobby pharmaceutique ou le lobby militaire. On veut la paix, on veut la santé, mais on te vend des, des substances ou des armes qui vont, faire le, qui vont causer la mort. Allez, à lundi.